Ça fait une semaine maintenant qu'on est tous euh, confinés chez nous, à pas pouvoir euh, faire ce qu'on veut, et euh, au final, au final, je viendrai à dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que on, on va voir au fond de nous tout ce qu'on a, tout, tout, euh, toutes ces peurs. Alors, moi je suis comme tout le monde, hein. j'ai aussi des sentiments qui me traversent, qui me, qui me dérangent, qui me gênent, c'est lourd comme sensation. Moi je n'aime pas cette, cette sensation, je, je la fais, euh, je fais en sorte de m'en éloigner le plus possible, je fais vivre les bonnes choses plutôt que les mauvaises, je me dis, euh, allez. On souffle un bon et on y va. Alors je me suis posé la question qu'est-ce qui me fait peur Est-ce que, est que j'ai un sentiment de peur J'ai cherché. Je me suis dit non c'est pas la peur. La peur de quoi La peur de mourir ah, On va tous y passer donc euh, c'est pas trop pas trop ça qui. Non, la peur. Je m'inquiète pour ma famille Oui sûrement. Sûrement oui il y, y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, pour ma famille, pour mes amis, euh, comment ça va se passer, comment ça se passe pour eux, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont pas bien. Euh, je prends euh, des nouvelles ou je les vois passer un peu sur, euh, sur Facebook et tout, donc euh, je me dis que de ce côté-là, il bah, n'y a pas trop à s'inquiéter. Alors, qu'est-ce qui me gêne Ah, il y a du vent, il fait, il fait frais aujourd'hui, ouais par rapport à hier, il y a du soleil aujourd'hui, il y a du vent, c'est pas cool, mais enfin bon, bref, je suis mieux dehors. Donc, je m'en étais à « qu'est-ce qui me gêne ?» Et en cherchant bien, ce qui me gêne, c'est d'être privé de liberté. C'est un peu comme si euh, on m'avait coupé les ailes et que je ne pouvais plus aller où je voulais, comme je voulais. Et... C'est ça qui me gêne. C'est ça qui me dérange au final. C'est un peu… On a, euh, on a une image très… Euh, assez sp spéciale. Avec mon mari, on voulait vivre près de la mer. Voilà. Il fallait que la mer soit euh, à côté, le soleil, etc. Bon. Maintenant qu'on vit dans le sud, on va très peu à la mer. Le truc, c'est qu'on sait que, avant le confinement, bien sûr, on sait qu'on peut s'y rendre. Euh, à vol d'oiseau, elle est à 10 minutes, quoi. Donc, euh, très près. On, peut rendre quand, on, on pouvait s'y rendre quand on voulait. Mais on n'y allait pas. Parce que voilà, on savait qu'elle était là et on y allait pas. Bah, là, c'est pareil. Avant, on, on savait qu'on pouvait sortir, on savait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait et tout, on ne le faisait pas. Aujourd'hui, qu'on n'a plus le droit de le faire, bah, c'est là qu'on voudrait le faire. Est, on est très paradoxal hein, euh, en tant qu'être humain. C'est assez space comme, euh, comme euh, sensation à vivre et, et à décrire. Avant, on savait que si on voulait aller voir nos enfants, nos amis et tout, bon, personne ne nous en empêchait. On descendait d'un étage, on allait voir en face, on allait, on prenait la voiture, on allait voir les enfants, on allait faire un tour en ville, on allait, je sais pas moi, tout, tout et n'importe quoi. On était libres, on était libres. Et au final, c'est ce manque de liberté qui me dérange le plus. Ce manque de liberté me dérange énormément parce que on est petit à petit en train de nous enlever toute notre liberté. Et euh, sans, bien sûr, je, je, je, je ne dérogerai pas, bien sûr que je même malgré ce, ce mal-être, je ne même pas à la brière quand même, malgré ce mal-être, je ne dérogerai pas à, à ce qu'il en est parce que ne bah, faut pas sortir, ne faut pas sortir après. On s'occupe à la maison, bon, c'est plus long, c'est sûr, mais euh, on s'occupe à la maison et je pense que c'est quand même, quelque part, c'est une bonne chose. Si on peut éviter à ce que ce soit pire encore pour les gens, parce que même s'il y a des gens qui sont, qui sont des facteurs, euh, qui sont des gens qui, qui ont la maladie mais qui ne vont pas la déclarer parce qu'ils ont un bon système immunitaire, il y a d'autres personnes qui ont des facteurs plus aggravants et donc qui, qui risquent d'avoir un souci. Donc, moi je voudrais dire merci à Manu. Euh, non, pas le, pas, le, pas le président, non. Je voudrais dire merci à Manu. Parce que, alors, la première chose, alors déjà je voudrais lui dire que quelque chose qu'on ne lui a peut-être pas appris, mais qu'il devrait savoir, hein, parce que en tant que vu l'homme, il devrait le savoir, c'est que quand on lance un boomerang, il revient systématiquement à celui qui l'a envoyé. Donc, il, il, le boomerang qu'il a envoyé là, c'est-à-dire euh, faire tout et n'importe quoi, euh, rendre les gens malades, euh, ne pas prendre des précautions qui s'imposent, euh, bref, euh, ça va lui revenir sur la gueule, en pleine gueule ça va lui revenir. Ah ouais, ça, je n'ai aucun doute là-dessus, ça va lui revenir en pleine gueule. Donc ça c'était pour info, hein, il en fait ce qu'il veut, de toute façon... Euh, il est plus grand que tout le monde et c'est tout mieux que tout le monde donc, euh, ce que je peux dire c'est pas intéressant, Toujours est il que voilà ben, je suis sûre, il va se le prendre dans la gueule et tous ses acolytes aussi hein, il n'y a, a pas y a aucun doute là-dessus, ils vont se reprendre sur leur boomerang dans la gueule, ah, ça c'est clair après je voudrais le remercier je ah, voudrais ouais, le remercier parce que c'est. alors là aussi c'est paradoxal parce que d'un coup je lui dis qu'il va se prendre son boomerang dans la gueule et après je lui dis je voudrais le remercier, Bah ben, ouais parce que le fait d'être en confinement comme ça, eh ben ça nous pousse à aller voir, euh, ça nous pousse à nous débarrasser de tout ce qui nous dérange au final. <rire> que ce soit euh, spirituel ou que ce soit matériel. Bah oui, bah, du coup, on est occupé, on ne sait pas quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, On fait le ménage, on nettoie, on range, on, on se débarrasse de ce qui est pas utile. Oh, C'est ce que j'ai fait ce matin. Se débarrasser de ce qui n'est pas utile, des choses qu'on se disait « Oh ouais, je ferai ça une autre fois. Euh, » J'ai le temps. Eh ben là, pour le coup, j'ai le temps. Ah ouais. et je l'ai fait. Puis, petit à petit, comme ça, faire une pièce par jour, hein, vu le temps qu'il nous reste dans le confinement, je pense qu'une pièce par jour, c'est relativement bien. Voilà. Et puis, ça me permet aussi euh, d'écouter de, de, ce que je ressens et d'aller travailler au fond et, et d'aller voir au fond ce qu'il y a. Comme là, vous voyez, ben. Ce qui me dérange, moi, c'est le manque de liberté. Voilà, on m'a coupé les ailes. Alors que je peux être libre, de toute façon. Je peux être libre, je suis libre. Je suis libre d'être qui je suis, je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre. On ne m'enlèvera pas cette liberté, jamais. Mais c'est d'écouter tout ce qui se passe en ce moment, essayer d'entendre. Et, et si même, malgré tout, on veut euh, s'éloigner de tout ça et eh ben, il arrive à un moment où flop, vous êtes pris dedans, voilà. Alors comme je vous dis, c'est la peur, ça me, je ne suis pas peur, franchement. Moi je suis, j'ai un rhume qui traîne 365 jours par an, durant, de, ça fait des années que, voilà, de temps en temps il me laisse un peu de répit, et puis après il reprend, donc pff, que vous dire. Non, c'est pas la peur qui me dérange, voilà, c'est ce manque de liberté. Ce manque de liberté me dérange énormément. Je suis un être, comme beaucoup d'entre vous, j'en fais rire certains, mais d'autres me prendront au sérieux, je suis seul un, un être libre-souverain. Et, et en tant qu'être libre-souverain, ben, j'ai la liberté de. On ne m'a pas demandé, on ne m'a pas dit est-ce est que tu veux, est-ce que tu es d'accord avec, est-ce que tu veux bien, est-ce que tu acceptes, on m'a rien dit du tout. On m'a pas posé de questions. On m'a imposé. Et c'est ça que je ne que j'ai du mal. Hein? Euh, quand on m'impose, j'aime pas. J'ai toujours eu un problème avec euh, les lois, avec les ordres. Et quand on m'impose, j'aime pas. Donc c'est ça qui me pose un problème. Et puis je me dis aussi que d'un autre côté, en tant que fille du divin, j'ai toute la liberté que je veux. C'est juste matériel, dans, dans, dans mon corps physique que je suis prisonnière. Pas dans mon esprit, pas dans ma tête, pas dans mon cœur. Je ne suis pas prisonnière dans ma tête et dans mon cœur, non. Je continue euh, à envoyer de l'amour, je continue à envoyer des, des bonnes énergies. Donc, euh, je suis prisonnière de mon corps physique terrestre. Ah, je ne veux pas le quitter pour autant, hein non. Mais non. Mais non, je l'aime bien, hein j'aime bien ce corps. Hein il est bien et puis j'aime bien aussi euh, la planète Terre. Ah bah j'aime bien. Ah ouais, Gaïa, j'adore. Elle est magnifique, elle est.. Euh... Puis de plus en plus, hein, parce qu'avec du coup, avec le confinement, bah, elle se régénère. Ah ouais, elle se régénère. Et puis c'est beau. Là aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup les oiseaux. Ah ouais, il fait froid, il, fait... il y a du vent, il est... comme nous, hein. ils se mettent à. Ils se mettent à l'écart hein, les oiseaux, mais ils sont là. Le matin, je les entends, le soir, euh, j'entends leurs petites discussions, c'est marrant, parce que je les entends discuter et tout, euh, comme euh, le, la discussion qu'on avait avant, euh, les adultes qu'il y avait avant, avant qu'il y ait la télé, avant qu'il y ait tout ça. Ils se réunissaient, euh, puis ils discutaient, ils jusqu'à des minuit, une heure du matin, et puis le bon, enfin, lendemain ils allaient bosser tranquille, mais le soir, ils étaient bien amusés, puis ça recommençait comme ça tous les soirs. Hein. Aujourd'hui, nous, bah, qu'est-ce qu'on fait on rentre, du soir. on rentre le soir, on est fatigué, puis on regarde la télé, on s'abrutit avec les informations qui sont là les trois quarts du temps fausses, et puis bah, on va se coucher avec le sentiment d'avoir perdu du temps parce qu'on n'a pas fait ce qu'on qu voulait, on n'avait pas fait ce qu'on a envie de faire, et puis le lendemain, bah, on est obligé de retourner dans une routine qui, qui nous pourrait la vie de plus en plus. Ben, moi, je me dis que c'est un cadeau. Quand beaucoup, euh, j'ai beau, vu passer beaucoup de vidéos et je suis tout à fait d'accord, c'est un cadeau. bah ben ouais, un cadeau. Et euh, je préfère prendre ça comme un cadeau plutôt que de voir ça comme euh, une horreur, quelque chose euh, d'horrible. Oui, bien sûr que c'est pas marrant pour les gens qui ont perdu de la famille. Mais là aussi, il y a, y a fausse donne. Il y a fausse donne. Parce que malheureusement, les gens qui sont partis, et ceux qui partiront, oh, ah, « j'en ferai peut-être partie, on hein, va euh, les avoir, on sait rien hein. !» Mais euh, c'est euh, des gens qui avaient déjà une, une maladie. Ou très rarement des gens qui n'avaient rien, mais qui l'ont déclaré quand même, parce que leur système immunitaire n'était pas assez costaud pour se battre contre ce virus, donc, soignez, soit, excusez-moi, choisissez bien les vidéos que vous regardez. Il y en a qui sont très bien pour vous dire comment booster votre système immunitaire. Et euh, ça peut franchement aider. Et puis, euh, ne regardez n'importe quoi parce qu'il y a tout et son contraire. Donc, regardez juste ce qui vous semble clair, ce qui vous semble bien pour vous et ne regardez pas n'importe quoi. Il y a tout et son contraire. Il y en a un qui va dire un truc et l'autre qui va dire le contraire en le démentant. Là, il y a une grosse polémique avec le, le professeur Ra Raoul à Marseille. <coughs> vous voyez, comme je vous disais, avec le professeur Raoul à Marseille parce que le traitement qu a, qui, qui dit euh, marcher, ben bah, ouais, ça fait des années qu'il marche, hein. ouais. ça fait des années qu'il fonctionne, hein. ça fait des années qu'il sauve des vies. Bah ouais, mais là, avec le virus, bah on ne sait pas. Sauf que lui, il a été contre tous les ordres qu'il a reçus et ses patients, avec euh, l'accord de la famille bien entendu, ses patients, il les a soignés avec ce traitement et ça marche. Alors que les labos, ils sont en train de dire « attendez, il attendez, n'y a pas encore assez de recul, on ne le connaît pas assez de, depuis assez longtemps et il va falloir qu'on fasse des tests, euh, pas avant euh, deux semaines au moins. » Mais ce traitement, il, il était en vente parce qu'il fonctionnait, parce que les tests ont déjà été faits qu'ils ont vu qu'ils avaient fonctionné. Alors si ce traitement ne fonctionne pas, pas aussi bien qu'on veut nous le faire croire. Pourquoi l'a-t-on retiré des pharmacies pourquoi empêche-t-on les gens de se soigner avec ce traitement Ça libérerait des hôpitaux. Quand ils ont les premiers symptômes, ils se soigneraient avec leur traitement. Ça libérerait les hôpitaux, ça libérerait tout. Ça faciliterait la vie au quotidien. Non, j'ai retiré des pharmacies. Ah ouais, il était pas cher hein, en fait. Ouais, non, aux alentours de 3 euros la boîte. Ouais, c Ça rapportait pas grand-chose au lobby des pharmacies. Qu'est-ce que vous voulez Voilà. Là, ça rapporte davantage. Hein. Et puis, comme le but final, c'est de nous voir tous crever, de toute façon, comme ça, il faut d'une pierre deux coups. Et puis voilà. Sauf qu'on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. On va profiter de ce, de ce cadeau que nous offre la vie au final. Parce qu'il n'y a pas de hasard hein, dans la vie. Tout, tout, tout, tout ce qui se passe a été prévu à l'avance. Que ce soit en bon ou en mauvais. Ça a été prévu à l'avance. Donc, il n'y a pas à dire j'ai pas de chance ou j'ai de la chance. Il n'y a pas à dire c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Parce que regardez bien que le mauvais côté de ce virus, en fait, c'est qu'on est confiné, on tombe malade, on... au mieux, euh, on n'a rien du tout, ça passe inaperçu, au pire. Euh... On a les symptômes de la grippe et on est obligé de prendre euh, des médicaments contre le mal de tête et la fièvre. Et encore au pire, eh ben, on se trouve hospitalisé euh, dans des services spéciaux qui sont débordés parce que le ministre de la Santé avait fermé tous les hôpitaux, tous les lits, toutes les chambres, etc. Donc alors si ça, ça si c'est pas de la magouille, dites-moi ce que c'est. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne pas rentrer dedans Je l'ai déjà fait dans des précédentes vidéos, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Toujours est-il, toujours est-il, que ce médicament n'était pas efficace, pourquoi l'enlève-t-on des pharmacies Vous croyez que c'est parce qu'ils ont peur que les gens se jettent dessus et qu'ils deviennent encore plus malades Ou parce qu'au contraire, ils ont peur que les gens se jettent dessus et qu'ils se soignent De par eux-mêmes. ce qui est Trop embêtant pour les lobby pharmaceutiques, ouais. Enfin, le bon côté, c'est que tout est en train de se casser la gueule. On n'a vraiment pas de quoi avoir peur, de quoi avoir, se faire du souci. Tout est euh, globalement en train de se casser la gueule. Et moi, et, et moi je suis plutôt... Alors, j'ai deux sentiments. Donc, euh, celui euh, qu'on m'a coupé ma liberté... Mais, au, mais à côté de ça, j'ai un sentiment très positif où je suis très contente de vivre cette époque. Parce que j'ai choisi de la vivre au final, cette époque. Hein, on ne m'a pas mis le couteau sous la gorge. Hein, C'est moi qui ai signé, hein, avant mon incarnation, j'ai signé pour dire, oui, effectivement, je veux vivre à ce moment-là. Donc, je vis aujourd'hui ce, ce moment de confinement, ce moment difficile parmi vous. Je vis ce moment euh, qui est en fait la base d'un changement. On voit déjà, vous voyez, euh, c'est un peu comme un, un fumeur qui arrête de fumer. Un fumeur qui arrête de fumer, au bout d'une semaine déjà, on commence à voir euh, les bonnes choses qui reviennent le goût, la saveur, euh, les odeurs et tout le reste. La terre, c'est pareil. Ça fait une semaine que tout a commencé à s'arrêter et déjà, bah, ça recommence. Elle, elle, la vie reprend de plus belle. C'est pas beau bon, ça C'est pas un cadeau ça c'est pas la meilleure des choses. Venise, tout était encombré, les eaux commencent à devenir limpides, enfin, plus, plus claires, toujours. La nature reprend ses droits. c'est pas beau, ça Et plus le confinement va durer, et plus ça va aller. Personnellement, j'espère qu'il va durer jusqu'à la chute totale du système. Ça, ça serait mon... Ça serait mon cadeau pour moi, et et pour tout, euh, tout, tout, euh, toute la terre et tout, tout, tout l'univers et tout, tout être vivant, ici ou ailleurs. Voilà. Que tout se casse la gueule, que tout soit mieux réparti, que l'on puisse vivre dans un monde qui est fait pour nous, pour nous, qui sommes devenus des esclaves, mais qui ne le sommes pas en réalité. Nous le sommes devenus, mais à la base, nous ne le sommes pas. Ah ouais, voilà. Donc, euh, j'avais envie de vous partager ce moment parce que je pense que je ne dois pas être la seule à vivre euh, ces choses-là. Et j'ai trouvé ça euh, important de, de vous dire que vous n'êtes pas seule, qu'on on est tous dans la même situation, certains dans des situations pires que d'autres. Et euh, je pense qu'on vit ce qu'on ce qu'on a signé pour vivre, que l'on soit conscient ou pas, et qu'au final, euh, ce confinement va, est, à, est vraiment un cadeau pour qu'enfin on puisse se retrouver tel qu'on est, qu'on puisse apprendre qui on est, et euh, ce dont on a vraiment besoin. Et ce dont on a vraiment besoin, ce n'est pas de toutes ces horreurs qui nous mettent, ce n'est pas de ce système qui nous oblige, qui c'est pas pas liberté égalité fraternité qu'on devrait euh, qu'on devrait mettre dans les bâtiments publics non c'est pas liberté fraternité mais bon je suis pas là pour euh, épiloguer là dessus non plus juste vous pour vous faire partager ce moment voilà j'espère que bah, vous vous sentiez que dire Ma pierre à l'édifice. J'espère que vous vous sentirez moins seul parce que du coup, je vous ai partager mon point de vue. Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir et euh, ça serait bien que on remercie. On remercie. Ce qu'on a de mieux à faire, c'est remercier. Remercier pour ce beau cadeau que la vie nous fait. Remercier pour euh, tout ce qu'on a aujourd'hui et maintenant. Remercier pour cette belle nature, remercier pour... Ah, le soleil, il est derrière les nuages. Ah ben, il... il veut percer, mais vous, il a du mal, hein. il sont épais les nuages. Ouais. Et ouais, on arrive dans les giboulées de Mars, hein. ben, ouais, c'est le printemps, hein. mais j'ai même pas fait gaffe quand on est quand on est passé au printemps, je suis tellement perdu dans mes trucs. Ah ouais, c'est le printemps aujourd'hui, tiens bizarre. Mais c'est pour pas aujourd'hui, hein. c'était euh, le jour. <rire> ouais. Ah ouais, moi j'ai les lignes temporelles qui ne sont pas coordonnées avec euh, ce qui se passe, donc euh, elles sont très space mes lignes temporelles en ce moment. La seule chose qui n'est pas space euh, et que je, pour laquelle je, je suis euh, fort accrochée, c'est ce que je veux voir, c'est ce que je veux voir de ce nouveau monde, voilà. Et je m'accroche à l'idée d'un monde meilleur, d'un monde où tout serait... Euh, mieux partagé, euh, où tout le monde pourrait avoir à manger, à boire et sans, sans qu'il y ait autant d'horreur, sans qu'il y ait des enfants qui disparaissent, sans qu'il y euh, ait autant de violence, sans qu'il y ait de guerre, sans qu'il y ait... Moi c'est ça le, le monde que je veux, c'est un monde de paix, d'amour, où, euh, où on arriverait en fait... C'est pas qu'il n'y aurait pas de dualité, parce que tant qu'on est sur Terre, il y a de la dualité homme, femme nuit, jour <rire> ça me fait penser aux visiteurs nuit, jour, nuit, jour pour ceux qui l'ont vu, ils sauront ce que c'est c'est pareil donc la dualité, donc tant qu'on sera dans la dualité sur cette terre c'est sûr qu'il y aura, mais en fait que ce soit une dualité plus équitable on va dire hein? qu'elle soit au même niveau hmm? et pas qu'il y en ait une qui prend que la, le mauvais côté prenne des hauteurs et que on nous laisse encore en bas, non moi je suis pour un monde équitable pour que tout le monde ait la même chose On bien bien sûr hein, quand j'ai la même chose c'est que tout le monde est un toit, tout le monde est à manger tout le monde est ce qu'il faut pour vivre décemment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui mais on y vient alors pour en finir avec euh, pour en finir avec Manu ben Manu euh, merci merci pour ce cadeau même si toi le revers de la médaille il va être un petit peu plus il va être moins cool hein. ça je te le dis tout de suite le revers de la médaille sera moins cool hein. t'inquiète pas ton heure viendra hein. tu sais que c'est ce qu'on dit hein. ton heure viendra et tout comme tout le monde ton heure viendra j'en sais quelque chose, hein. j'en ai fait l'expérience, je peux te le dire, hein. ton heure viendra. Peu importe quand, peu importe à quel moment, elle viendra. Et là, on n'ira pas euh, danser, on n'ira pas euh, danser sur ta tombe, on n'ira pas danser sur tes malheurs, on n'ira pas rire, on n'ira pas se moquer de toi. Mais... Euh, on te regardera avec euh, très humblement, très, avec plein d'amour. Et euh, on te dira que grâce à toi, grâce à toi et, et à tous tes acolytes qui en ce moment nous en font voir de toutes les couleurs, mais quand toi, à ton tour, tu seras au fond du trou tu te tendras pas la main pour t'en sortir, ben non, ce serait dommage, mais... Par contre, ce qu'on fera, c'est qu'on priera pour que tu puisses enfin voir la lumière. Et euh... tu as très bien joué ton rôle sur Terre. Si tu as demandé à vivre ça comme incarnation, bah ben tu... Chapeau, tu l'as très bien vécu. Alors. Euh... Bah, le jour où le boomerang te retombera sur la figure, on te dira juste... Euh, voilà. On t'a vu prévenu. Tu n'as pas voulu nous écouter. Tant pis pour toi. Maintenant, c'est à ton tour. Voilà. Ah, puis je voulais te dire aussi. On n'est pas en guerre. Hein non. L'autre fois, dans ton discours, tu nous as dit euh, six fois. Hein Ça, c'est pas un message. Qu'est-ce que c'est Six fois, tu nous as dit qu'on était en guerre. Contre un, un ennemi invisible, certes, mais on était en guerre. Mais non, on n'est pas en guerre. On est en paix. Et ça, de plus en plus, on est en paix. Hum? Les oiseaux sont là, t'as pas vu Il y a, Ah ouais, non, j'ai pas montré, j'ai pas vu. Les oiseaux, ils sont là. Euh... La nature, elle n'est pas au courant qu'on est en guerre, donc elle vit. C'est ça qui est merveilleux avec la nature, c'est qu'elle n'est pas au courant. Personne ne l'a informé. Ou... On ne lui a pas dit qu'il y, euh, y avait un gros bazar en ce moment, hein. un truc cata cataclysmique. Euh, elle, elle s'en fout. Elle continue sa vie. Tiens, regarde. Par contre, pas de blague. Hein. Regarde. La vie. Elle continue. Elle est contente. Elle continue. La vie continue. Ah, ça y est Tu nous entends les oiseaux Ils te font un petit coucou Ils te disent merci Merci pour ce que tu fais pour nous Merci. Merci pour le cadeau. Merci. La terre, en tout cas, t'en remercie. Voilà. Alors, peut-être pas tes copains, ils vont pas te remercier longtemps. Euh, parce que là, il euh, y en a qui vont pas être contents du tout, du tout, du tout, du tout, ça je peux te le dire. Il y, a, il y en a ils vont pas être contents. Mais nous, ça va. Nous, ça va. On, on prie pour euh, tous ceux qui, qui sont dans, le, dans la misère, tous ceux qui, ont, qui sont dans le besoin, tous ceux qui, qui vivent au moment des périodes encore plus difficiles que les nôtres, parce qu'on vit tous des périodes difficiles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais au final, ça va. Je ne voudrais pas être à ta place, Manu. Non je voudrais pas être à ta place. En tout cas, je te souhaite euh, force et courage à toi. Hein. Et j'envoie plein d'amour. Plein d'amour et plein d'énergie positive à, au monde entier, à la terre entière, à l'univers et à tous ceux que toi, euh, tes, tes amis et tout le reste de la clique là-haut euh, financière quel que soit euh, luciférienne et peu importe j'envoie beaucoup d'amour à tous ceux qui aujourd'hui en ont besoin voilà j'envoie beaucoup d'amour et sérieusement je suis dans la paix je j'ai ce que je je vis et j'ai ce que j'ai toujours voulu donc euh, Quoi te demande de plus hmm Voilà. Bon. Eh ben, euh, d'ici une nouvelle vidéo, ben, je, je vous souhaite à tous de faire attention à vous. Portez-vous bien. Restez confinés et surtout, euh, profitez-en pour euh, travailler sur vous, sur nous, sur chacun et ce dont vous avez vraiment besoin. Allez. Ciao. Bye.